parce que tu fais rien comme les autres. C'est ta manière à toi de te démarquer. Tu n'assumes pas de te démarquer du lot. Donc, on est encore sur le, la même vibration de la, de, la, de la question de Faten. En même temps, tu as un besoin de te démarquer, mais en même temps, tu as une peur phobique du social. Tu as une peur phobique de te retrouver en face de l'autre. Ouais, on est sur ça. Euh, Comment tu peux enrayer ça Ah non, il y a d'autres choses à dire, visiblement. Qu'est-ce qu'il y a derrière hum... Oui, donc, je disais. D'un côté, tu aurais... Ah oui, voilà. Parce que ce système-là, en même temps, tu as, du... as peur du social, mais en même temps, tu as un besoin... Qu'on te, re, qu qu te regarde. Et derrière, c'est un besoin de retrouver mes qualités. Que les gens ouais. me disent mes qualités. D'être proche des gens. Ah, voilà. Ça, ce, ce système tourne autour de tes besoins. Et de ton besoin d'être entouré. C'est quelque chose que, avec lequel tu as du mal. C'est une énergie avec laquelle tu as, as énormément du mal à, à approcher. Et donc, encore plus à incarner. Parce que pour toi, tu as. Samedi, j'ai peur des, des sévices que pourrait me provoquer l'autre. Et derrière, je sens une énergie masculine. Tu veux te prouver quelque chose à, ouais. à toi-même euh, en refusant d'utiliser les mêmes outils que les autres, c'est-à-dire la matière, ton système d'ancrage c'est-à-dire actionner, avoir une situation sociale, parce que si tu es, si es au même niveau que les autres, donc que tu as un boulot, mettons une femme, un appart en location ou quoi que ce soit, tu vas te fondre dans la masse et disparaître. Et disparaître, en tant qu'identité, c'est une des peurs les plus ancrées chez l'être humain. Et chez toi, elle se pose dans... Cette peur de disparaître, donc cette peur de ce qui est liée à la survie est, est inclue dans le côté euh, social, qualité, qualité Donc en fait, à la fois, tu as, as une énergie qui te pousse en avant et en même temps, tu as peur qu'elle te pousse en avant en te faisant croire que si tu vas plus en avant, tu vas disparaître. Alors, ok. Mais chez toi, s'il y a un truc qui est vraiment dur et rigide, donc ça s'appelle du mental, euh, OK. Chez toi, il faut débrancher le mental. D'accord okay. Comment tu peux débrancher le mental En te retrouvant face à toi-même. OK. En gros, c'est en, en te laissant dans l'adversité. Et l'adversité, chez toi, c'est simplement aller dans le monde. C'est ton le niveau d'adversité que tu peux supporter le, euh, vraiment au maximum. C'est aller dans mon accepter d'être entouré des gens. Et une fois que tu es dans ce bain social, tu vas forcément être confronté à tes, euh, à tes peurs. As, à la fois ta peur de disparaître et en même temps euh, l'envie d'être euh, de sortir du haut. Et ce sont ces deux systèmes-là qui sont, en fait, qui te font ne pas bouger. Voilà comment je pourrais exprimer ça. Pour le groupe, on en est où Qu'est-ce que nous renvoie la, la question de Johan Quelle partie du collectif la question fait vibrer Je m'en veux. Voilà ce que ça fait ressortir. Ça fait ça ressortir un bon gros je m'en veux. Je m'en veux d'être comme je suis. Une forme de culpabilité gênante, tellement gênante qu'on ne la dit même pas à soi-même. Et on fait semblant de, la, de ne pas l'avoir. On s'excuse. Voilà ce qu'il y a à dire. On s'excuse de qui on est. On s'excuse de nos faiblesses de nos erreurs, de nos échecs, de, notre, euh, de nos abominations. Regardons à quel point on est prétentieux de, de faire ça. À quel point ce système de je me cache et je cache des parties de moi aux autres est juste là pour faire le prétentieux, la prétentieuse. Tout ce système repose sur, notre, sur la prétention d'être quelqu'un de spécial. La prétention que, notre, que, notre, que nos valeurs, que notre valeur personnelle va faire du mal à quelqu'un. Que ce qui sort de nous va pouvoir changer quelque chose pour les autres. Et ça, c'est la plus grande croyance qu'on a. On pense sincèrement que nous, que moi, en tant que petit être, je vais arriver à changer les autres. C'est un élan de toute puissance, d'un égoïsme tel que... Vraiment, là, je me, sens, je me sens gêné. Je me sens vraiment gêné. De, de découvrir ça de moi, de découvrir ça de nous. Quelle prétention on a De croire qu'on peut changer les autres. Et ça... Ok, la croyance derrière, l'info derrière, c'est que c'est une manière détournée d'exprimer notre pouvoir. On pense que le pouvoir modifie les autres, leur fait changer de direction. Ça en a l'air. Mes mots, les mots qui sortent de ma bouche ont l'air de modifier la structure inconsciente. Pour certains et certaines, je le sais, ont l'air de provoquer des changements en vous. Et ça, c'est ni plus ni moins qu'un savant tour de passe-passe qui est basé sur une seule croyance. Et je pense que la, là, ça va être la meilleure manière de, euh, de parler, de révéler cette information-là. C'est un tour de passe-passe qui n'existe pas. C'est exactement comme... Ok, J'ai plutôt passé par là. C'est une croyance. C'est exactement comme de l'argent. L'argent... Donc, ça, -ce que je, ouais, je Ça c'est un bout de papier à laquelle on a mis un chiffre, un numéro. Et pourquoi ça a de la valeur Parce qu'on a tous d'un commun accord dit que ça avait une valeur. Qu'avec un billet de 10 euros, on pouvait acheter euh, un certain nombre de baguettes de pain et tout un tas d'autres objets à laquelle on a mis une valeur. Ça nous permet de mesurer notre pouvoir. Et je ne sais plus vraiment pourquoi je disais ça. Et en fait, ça n'a pas d'importance, parce que l'information est passée. On pense être tellement génial qu'on projette un pouvoir qui n'appartient qu'à nous-mêmes, qui est là que qui est là uniquement pour nous-mêmes, pour nous transformer nous-mêmes, on le projette à l'extérieur pour faire semblant d'eux. Non, pas pour faire semblant, pour ne pas l'incarner. Voilà, là ça commence à bouger, ok. Merci pour ta question, Yoann.